Salut les amis et bienvenue dans mon atelier Je vous retrouve cette semaine pour un petit challenge Le JC Zen Challenge Et ce challenge tout le monde peut y participer Il suffit tout simplement de réaliser Un socle pour bâton d'ensemble Il y a des dimensions bien précises Une finition à respecter Vous pouvez tous participer Il suffit de créer un support, de faire quelques photos Et d'envoyer toutes ces photos à JC Workshop Alors n'hésitez pas à participer D'ailleurs il y a déjà un de mes collègues youtubeurs Salut à toi Qui a déjà participé et qui a déjà sorti sa vidéo c'est la chaîne Frux Atelier, Copo et Brico. N'hésitez pas à vous abonner et de mettre un gros pouce bleu sur sa chaîne Alors tous les liens que vous avez besoin pour participer à ce challenge Se trouvent dans la description de la vidéo Alors vous n'avez aucune excuse pour ne pas participer Bon maintenant je vous laisse regarder ma version du support pour bâton d'ensemble Projet personne numéro 12, c'est parti Alors, pour ce projet, je vais utiliser du chêne. J'ai justement trouvé une chute qui correspond à peu près aux dimensions. Et alors, j'ai une baguette de WNG que je vais venir encastrer dans la partie de chêne. En première partie, je vais dresser une face et un champ. Maintenant que j'ai dressé une face et un champ, je vais raboter les deux autres côtés. Maintenant que ma pièce est rabotée, je vais incruster le l'ONG sur le socle. Et étant donné que ma pièce est assez petite, j'aurai du mal à la fixer correctement sur mon établi pour pouvoir l'usiner par après. Donc ce que je vais utiliser, c'est du double face que je vais placer sur la face arrière. Et comme ça, je n'ai plus qu'à la mettre sur un panneau que j'ai fixé au préalable. Et ma pièce ne bouge plus. J'ai déjà réglé la machine, donc j'ai plus qu'à usiner. Voilà, j'ai intégré ma rainure. Je n'ai plus qu'à le l'ONG sur mon sol. Je viens de couper ma pièce à dimension, je vais profiter d'avoir mis du double face pour recoller la pièce sur mon panneau. Pour qu'elle ne bouge plus, quand je vais passer la ponce à sa bande. Maintenant que ma surface est bien plane, je vais faire un jonfrein sur tout le pourtour. Bon, je viens de récupérer la chute du ONG et je remarque que j'ai assez de longueur pour pouvoir faire deux petits pieds pour mettre en dessous. Bon, je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc je coupe la caméra, je réfléchis, et quand j'ai trouvé la solution, euh, ben je vous reprends. Bon voilà, j'ai trouvé ce que je vais faire. Je vais utiliser donc les chutes pour en faire des pieds, comme je l'avais dit. Euh, je vais à l'arrière, du coup, faire une rainure de chaque côté pour pouvoir encastrer le pied. C'est nickel, je suis content, je fais l'autre côté maintenant Le deuxième côté est fait, donc je vais maintenant encastrer le Wenji. C'est un peu trop serrant, du coup je vais Le reponcer un petit peu pour qu'il rentre correctement Et là, c'est nickel. Bon, maintenant euh, que ça fonctionne, je vais poncer toutes les pièces, les assembler et passer à la finition. Et pour la finition, il y a une contrainte, c'est-à-dire qu'on doit utiliser absolument de la cire. Ici, j'ai une cire en chaîne claire qui donne... Euh, bon, pas bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. N'hésitez pas non plus de participer au challenge et d'aller voir la vidéo de la chaîne Frux Atelier. Tous les liens que vous avez besoin sont dans la description de la vidéo. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Ciao